Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, nous voterons pour le rapport 18SP 1831 sur l'évolution du dispositif d'espace urbain structurant. Ce dispositif participe à l'équilibre nécessaire qui doit être trouvé entre les espaces ruraux et les grandes villes. Vous nous proposez de voter la mise en place d'un fonds d'aide pour les communes qui sont ou seront touchées par les catastrophes naturelles. Mon intervention n'a pas pour but de remettre en question ce dispositif, bien au contraire. J'en profite simplement pour réaffirmer votre, notre attachement à la ruralité qui est souvent la première victime lorsque les éléments se déchaînent, comme cela est de plus, plus en plus souvent le cas, en tout cas avec une intensité croissante à cause du dérèglement climatique. De la même manière, force est de constater que le monde rural est aussi souvent le grand oublié des politiques publiques prises au niveau national. C'est avec une certaine amertume que nous voterons pour la mise en place de ce fonds qui deviendra à un douté et malheureusement une nécessité absolue dans les années qui viennent, mais qui n'est qu'une triste illustration de notre incapacité collective à réussir à modifier durablement l'impact que nous avons sur notre environnement. Je vous remercie.